Bonjour les amis, c'est Yoshka, bienvenue sur ma chaîne YouTube, le tarot des cinq soleils. Alors là nous allons voir euh, ce qui se passe, disons pour le mois des Gémeaux, hein, concernant cette lune, cette fameuse lune qui arrive en Gémeaux le 13 et le 14, mercredi 13 et jeudi 14. Alors ce sont déjà deux nombres vous savez qui m'interpelle euh, Moi, les nombres euh, m'interpellent énormément. Je les traduis, <rire> je les fais parler dans tous les sens. Hein, et voilà. Donc, j'ai voulu tirer euh, cette, euh, un, quelque chose, disons, de particulier concernant, disons, cette euh, cette lune, parce que j'ai fait un autre travail également que vous verrez sur sur YouTube concernant disons cette cette lune qui est très spéciale euh, en Gémeaux cette année alors là je vais balayer je vais regarder disons euh, certaines choses euh, concernant les Gémeaux ou les personnes qui ont la lune en gémeaux, ou bien qui ont vraiment un aspect très particulier, une relation très très particulière, euh, comme ça existe, si vous connaissez bien votre thème, disons par rapport à la maison des gémeaux, la relation que vous avez avec les gémeaux, si vous avez un gémeau à côté de vous également, parce que ça c'est très important, on ne peut pas échapper à l'énergie d'une personne qui vit à côté de vous et qui reçoit des énergies particulières. Donc si vous vivez avec un Gémeau, bien sûr cette personne euh, va euh, vibrer, disons d'une certaine façon, va peut-être, euh, quelque part, euh, euh, peut-être, hein, euh, vous étonner ou vous déstabiliser, enfin bref, voilà, c'est ça aussi qu'il faut voir, donc euh, ne vous étonnez pas. Alors, je vais maintenant parler de ces gémeaux hein, et de ce que nous dit cette euh, cette lune qui, qui passe dans ce signe, donc, pendant deux jours, le 13 et le 14, <cười> Alors voilà, j'ai tiré donc euh, ces cartes. Euh, avant, euh, je les ai sorties, disons, de mon jeu de tarot des cinq soleils, sachant qu'il y a, euh, dans mon jeu, il y a 22 cartes majeures et 50 cartes mineures, hein, voilà, qui sont euh, liées également à des jours et tout, enfin bref, toutes les influences. Et donc, euh, je, je travaille toujours qu'avec mon jeu parce que euh, il est... Complet. L'un. Euh, complétant l'autre, hein, donc, hein, voilà, alors, hein, donc ça, c'est les 20, les 50 cartes euh, mineures, donc, du, du tarot des cinq soleils, mes amis, si vous connaissiez pas, et je vais vous dire ce qui se passe, hein, concernant, disons, le 13 et le 14, hein. moi, je serai à votre place, quelque part, euh, je prendrai du recul, euh, et je je me mettrais carrément au vert hein, parce qu'on dit que la lune elle est changeante hein, elle bouge, c'est vrai euh, mais il y a une autre chose qu'on dit également sur la lune c'est qu'elle peut euh, raviver euh, des... Euh, des souvenirs, des choses euh, qu'on a faites, qu'on voulait faire et tout. Donc là, il y a une question, disons, de brasser un peu. Vous euh, voyez, c'est un, un peu la, la lune euh, thérapie, euh, côté thérapie. Euh, c'est jamais vraiment très très bon dans ce sens-là où euh, cette euh, lune, en, pour le 13 et le 14, donc, euh, quelque part, risque de vous plomber le moral. Voilà, tout simplement, vous plomber le moral, parce qu'elle vous mettra plus en face, euh, en face de vos yeux, euh, ce que vous n'avez pas, disons, accompli jusqu'au bout, ce qui a été dévié. Elle vous montrera, disons, vos obstacles ou des choses comme ça, et ce qui fait que ça risque de vous mettre dans un état de, de frustration. voyez il y avait un côté un peu idéal et puis il y a le côté, disons, voilà, je constate maintenant ici, <rire> pardon, et c'est, il y a un côté un peu frustrant. Alors pour les personnes disons qui sont euh, euh, quelque peu disons meneuses, euh, avec un tempérament un peu de Waouh non, je vais le faire, et tout, etc. etc. Qui veulent pas trop se plier, il y a des gémeaux qui sont comme ça, qui sont très vindicatifs, qui veulent aller jusqu'au bout et qui veulent s'affirmer et même qui euh, pour se donner raison risquent encore de s'enfoncer, vous voyez ce que je veux dire? Alors euh, moi je pendant deux jours, je me, franchement je répète, je me mettrai au vert. Je me mettrai ouvert, je resterai vraiment dans mes pénates, hein, en me disant de toutes les façons, tout ce qui arrive là pour le moment, on me met en évidence certaines choses pour me déstabiliser, c'est pas grave, je vais attendre, disons, que ça passe, parce que moi, malgré tout, le passé m'a construit, j'en ai pris quelque chose, voilà, j'en ai reçu, j'en ai pris quelque chose et même si j'ai pas fait 100%, on fait jamais 100%, il y a toujours, disons, une façon euh, de, de trouver que quand même, on a avancé ne serait-ce que sur un point et même si on n'a pas avancé d'un poil du fait qu'on n'ait pas avancé ça nous renseigne disons, sur quelque part euh, euh, le, le, le fait qu'il ne faut peut-être pas non plus persister dans cette voie, où il y en a peut-être une autre de voie que vous n'avez pas vue parce qu'il y a une espèce, je vous répète de butage là voilà, non, euh, euh, je vais le faire, je vais aller jusqu'au bout et tout. Il y a vraiment un côté, disons, euh, euh, premier classe qui arrive, etc., etc. Et puis euh, quitte à vraiment à suer, etc. Mais, mais vraiment, euh, je vais aller jusqu'au bout. Euh, le totem, naturellement, c'est une, euh, c'est un, un petit, c'est un, un petit délire dans le sens où on s'imagine que le but c'est vraiment euh, le comme la statue, vous voyez le totem, c'est marqué totem, comme la statue qu'on va mettre à un moment donné. Euh, sur, euh, euh, sur, sur le meuble. Mais non, si tous les grands artistes, disons, il y en a énormément de grands artistes, parce que vous êtes des artistes, mes chers Gémeaux, et si tous les grands artistes, disons, euh, avaient eu tous, disons, le César, etc., etc., etc., en tant qu'artiste, euh, c'est sûr que euh, tout d'un coup, on ne reconnaîtrait qu'eux et on balayerait tous les autres. Non Là, il faut que vous sachiez une chose, c'est à tel point que justement, en fin de vie, bien souvent les artistes ils reçoivent, disons, un prix pour l'ensemble de leur œuvre. Eh bien, c'est ce que euh, quelque part, c'est pas une question que je jette je, je, de vous raccrocher, de vous remonter sur le bateau, de faire quoi que ce soit. C'est un petit test, euh, disons, des énergies ou flaques. On va vous parce que vous êtes très important cette année, hein. Votre énergie est très importante cette année. Donc on veut voir si vous tenez bien sur vos deux jambes, hein, quelque part. Donc laissez courir un petit peu ce que vous avez fait. Vous l'avez fait. Euh, soyez content de ce que vous avez accompli en disant j'ai fait de mon mieux pour ci, pour là, etc., etc. Là par contre c'est pas aller jusqu'au bout. Bah ben, parfois quelle importance de toutes les façons, hein. Il faut pas créer de confusion. La pierre qu'on a posée, on l'a posée. C'est pas parce qu'on n'a pas encore mis le toit qu'on n'a pas monté les choses. Vous voyez, il faut pas non plus, disons, euh, partir dans une espèce de euh, de se dire bah non, je vous voyez avec l'autruche, disons, on se, on se met vraiment la tête dans le sable en disant mais non, mais moi je à nouveau je veux ça, c est, c est, je veux le faire comme ça et tout. Voilà, et non, prenez vraiment de la hauteur, garde Regardez ici vos belles énergies, raccrochez-vous à vos belles énergies et cher Gémeaux, moi euh, je vous conseillerais d'être vraiment dans vos pénates, au moins pendant deux jours, le temps que euh, cette lune, disons quelque part, passe sur vous, comme ça gentiment, et utilisez justement cette énergie lunaire, non pas pour qu'elle vous frustre, mais de façon à ce qu'elle vous, vous renseigne, mais complètement, qu'elle vous renseigne complètement concernant, disons, euh, euh, l'ouverture d'esprit. Voilà. Dites-vous, pendant ces deux jours, « Je veux faire de mon mieux, je veux vraiment avoir un chemin tout à fait éclairé, je veux être le constructeur de ma vie, je veux, selon mes capacités, rentrer, disons, quelque part, dans cette dynamique, dans ce cadre, dans cette dynamique vertueuse, donc, et je, je, je lâche complètement, disons, ma logique de... Euh, je dois et je me suis donné des buts et de toutes les façons, euh, je le ferai et je, je m'accomplirai de cette euh, façon. Vous voyez, ici, il y a quand même la lune. Euh, je ne vais pas vous raconter ça ici, mais moi, je vois qu'il y a euh, de la lune vraiment euh, sur des cartes qui sont euh, euh, très, euh, on va dire. Euh, ah, vous savez, pas désespéré, mais très... le vague à l'âme, hein. voyez, cette espèce de vague à l'âme hein, qui risque de vous... ah de vous incommoder hein, quelque part. Hein. Non, non, non, non, regardez le côté positif, hein. vraiment le côté positif, hein. et faites-vous du bien, euh, gardez, disons, euh, cette euh, énergie que vous allez... Laissez passer la lune tranquillement et vivez pendant ces deux jours où elle va passer cette lune avec euh, des buts euh, simples ou même pas du tout de but, c'est encore mieux, juste laissez-vous rythmer. Mmh, laissez-vous aller vraiment au rythme de la lune mais dans le sens rythmique de la mer vous savez la mer elle va elle vient etc etc il y a une espèce de bercement et laissez-vous surprendre quelque part parce qu'il risque d'émerger sans vouloir chercher quelque chose, vivez le plus simplement possible. Euh, dans cet esprit-là pendant ces deux jours. Je ferai certainement une vidéo concernant, disons, cette lune qui passe parce qu'elle est très spéciale. Vous savez parfaitement que, alors, moi je le dis tout le temps, à chaque vidéo pratiquement je le dis, 2018 euh, est un est une année d'apprentissage où... Euh, tout ce qui est solide, où on a l'habitude de comprendre que les choses fonctionnent comme ça, eh ben on va apprendre qu'en définitive il y a un autre fonctionnement et que ça va beaucoup mieux. Donc là, je vous parle à nouveau de lâcher prise pour découvrir, disons, cette nouvelle façon, disons, de d'avancer correctement, positivement et concrètement sur votre chemin. Parce que bien évidemment, là, il y a en haut des signes qui sont extrêmement... Il y a trois signes, vous voyez, de terre et très lumineux qui sont la Vierge et la Vierge. Donc, deux autres signes qui sont naturellement mercuriens, comme vous, cher Gémeaux. Et vous avez également là en tête euh, l'architecte qui porte ni plus ni moins que le signe du taureau. Et ce signe du taureau avait reçu, <coughs> enfin Mercure avait reçu en transitant disons dans le signe du taureau, une énergie folle venant d'Uranus de nouveauté, de vouloir tout bouleverser. Alors faites les choses tranquillement, vous êtes là euh, vraiment euh, dans un chemin euh, où vous devez prendre pendant deux jours, euh, on dirait un peu de belles vacances, hein, de vous aérer l'esprit hein, et de voir que la vie va vous euh, proposer euh, de belles choses dans le sens où vous allez comprendre comment vous pouvez les réaliser et vous réaliser. Parce que la lune, c'est quand même l'influence le, le, le, du libre arbitre. Mais qu'est-ce que c'est qu'un libre arbitre Sinon que de dire, moi, eh c'est ça que j'ai envie d'exprimer, disons, dans ma vie. Et même si c'est à contre-courant, et même si ça ne plaît pas vraiment, disons, aux normes de la société, que je ne rentre plus, c'est pas, disons, vouloir aller contre, disons, toutes ces normes, mais... Si vous alliez pour vous, tout simplement. Voilà. Eh bien, mes chers gémeaux, euh, je vous quitte, donc. Hein, J'espère que cette vidéo euh, vous a plu. Je... Donc euh, voilà, euh, retrouvez-moi sur d'autres vidéos. Je vous engage à regarder la, euh, la vidéo qui concerne la Lune, donc c'est la planète Lune, hein, puisqu'elle passe le 13 et le 14 chez vous. C'est la vidéo... Euh, attendez voir. Le tarot euh, de Marseille à la lumière du tarot des 5 soleils et donc, c'est la carte 22, donc, euh, pour, pour, pour, pour moi, vous, vous verrez de toutes les façons, hein. et vous aurez, disons, un petit clin d'œil... De, de la carte, disons, de la lune qui porte la lune en réalité. Bien et eh bien, je vous salue, mes amis, et je vous like. Voilà, n'oubliez pas de partager, de vous abonner, etc., etc., de venir me voir, de commenter. Au revoir Et bonne fin de mois, les, ver les, les versos. Ah, oh, mais ça, c'est parce qu'ils sont très, très liés. C'est pour ça que j'ai toujours un lapsus Hein? Eh bien, au revoir, mes chers amis Gémeaux, au revoir.